Et salut les astraliens, c'est Gabriel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de trade avec mon ami Kaosis 69 Donc, euh, toutes les cartes que vous allez voir ne sont pas à trader, voilà. Donc, on y va. Donc, euh, Donc là, c'est une base magicien. Après, on a une base... <coughs> Pardon. Dragon. Après, on a... Donc, on a... Ça, là, aussi, mais ça... Il a rien à trader, là, pour le moment. Il n'y a rien du tout à trader. Euh... Donc, j'ai récupéré toute sa base euh, confrérie du point de feu. Il euh, y a peut-être le voyageur interdimensionnel qui pourrait être tradé mais bon, voilà. Après, là, il n'y a rien du tout. Confrérie du point de feu, Empereur Lion, Confrérie du point de feu, Tigre. Confrérie du point de feu, camp, euh, Cardinal. Après, confre... donc euh, là, tout ça, paf, il n'y a rien à trader. Et là, paf, il n'y a rien à trader. Voilà. Donc dans tout ce que vous avez vu, il n'y a rien à trader. Après, je ne vous montre pas l'autre... Euh... l'autre partie du livre parce que c'est un peu mélangé, j'ai pas encore trié, donc euh, voilà. Donc sur ce, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Sur la Team Astral et Yu-Gi-Oh! Allez ciao tout le monde